Le solfégiciel propose une fonction de monnayage rythmique permettant de transformer les motifs composés de deux ou trois notes par temps. Ainsi, un groupe de deux croches pourra être transformé en croche pointée double ou double croche, croche pointée, et un triolet en croche de double ou de double croche. Appliquons la transformation rythmique sur cette séquence, en transformant chaque groupe de deux croches en croche pointée double. Pour déclencher cette transformation, utilisez le bouton « Transformer la séquence » ou le raccourci majuscule R. Transformons maintenant le motif « Croche de double » en triolet. Notons qu'il est possible de choisir plusieurs motifs rythmiques. Dans ce cas, les transformations se feront aléatoirement parmi les motifs choisis. Remarque importante Si l'on souhaite que les transformations soient appliquées lors de l'affichage de chaque nouvelle séquence, il faut cocher l'option « Appliquer les transformations aux nouvelles séquences. Au sein d'une séquence en 6-8, vous pouvez transformer un groupe de trois croches en rythme de sicilienne. Il existe bien sûr d'autres monnayages rythmiques avec les rythmes ternaires. Ainsi, vous pourrez facilement cibler le travail d'un rythme en particulier. Dernière remarque, il est possible de basculer des paramètres pour rythme ternaire à ceux des rythmes binaires via ce menu déroulant.